Eh bien salut toutes et tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Sur Eurotruck Simulator 2 Sur Grand Utopia attention Et le retour du fond vert Je vais vous expliquer je suis très content vous inquiétez pas le décor il n'y a rien qui change D'ailleurs pour être très honnête avec vous il est là, il est là le décor, je suis trop content, j'ai fait le meilleur investissement de ma life Je vous le dis, c'est pas trop mal Alors bon, pour les petits problèmes d'incrustation, c'est parce que le t-shirt est jaune malheureusement Mais c'est pas, pas ce qui va déranger Aujourd'hui on est avec ce petit DAF XF On va transporter du lait euh, Du lait, du lait, du lait On va à Egeskov, transport Zephyr d'ailleurs, gros big up Et on part d'Ilif, donc on est au sud de la map Ici, on va partir transporter du lait sur une petite départementale qu'on n'a pas encore découverte Et après on va essayer d'aller à Chirac en prenant cette route là, ça peut être sympa ça peut être sympa mais donc voilà on va aller à Egeskov On va quand même passer par le point d'interrogation Voilà on est là pour découvrir Et, euh, et puis voilà J'espère je, que vous allez kiffer J'espère que vous allez lâcher le petit pouce bleu On a vu dans la précédente vidéo ou du moins dans le précédent live Porméli donc euh, Aquacan Island on va très bientôt euh, S'occuper de la continuité De la découverte ça va être bien sympa En tout cas voilà on est parti installez vous confortablement La bonne nouvelle du jour Donc euh, hop Bon alors attendez Tac, euh, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, voilà, je préfère avoir ça sous les yeux. La bonne nouvelle du jour donc, c'est la possibilité de refaire de l'incrustation fond vert, on va en parler très rapidement. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que je n'arrive pas à me donner de l'XP sur ce profil Grand Utopia et ça commence à me péter, à me faire péter un câble. C'est-à-dire que là on est toujours niveau 1, euh, peut-être qu'à la fin de cette livraison on va passer niveau 2 mais je doute très fortement, euh, Voilà. Mais on est niveau 1, j'essaye de me giver de l'XP comme convenu avec Cheat Engine, le but c'est pas d'abuser mais c'est pouvoir justement avoir les, les, des transports trop bien, genre des convois exceptionnels, avoir plus d'argent quand on fait les missions etc. Donc voilà, se donner un petit peu d'XP, ça ne fonctionne pas, il y a tout qui plante à chaque fois, ça me rend ouf. Donc vraiment euh, c'est... Ah, voilà à chaque fois que je retourne sur Eurotruck je réessaye hein. euh, J'abandonne pas Mais ça ne fonctionne pas Donc le jeu m'interdit de tricher Remarque c'est pas, pas non plus plus mal Mais c'est assez terrible pour nous pour créer du contenu C'est un petit peu chiant Mais euh, j'ai bon espoir qu'on qu y arrive un jour J'ai bon espoir qu'on y arrive un jour donc, euh, donc voilà En ce qui concerne ce fond vert N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans tous les cas, le rendu, il aura jamais été aussi propre. À part l'incrustation sur t-shirt, ça c'est encore une autre histoire. Mais entre nous, le rendu n'aura jamais été aussi propre. Ce truc, ça coûte 30 balles. Je suis absolument dégoûté d'avoir investi euh, il y a 4 ans maintenant euh, avec une grande toile fond vert, tu sais que tu dois régler, euh, t'as deux softbox, euh, c'est infâme, c'est absolument infâme. Euh, ça ne s'est pas donner non plus cette connerie. Alors que là, ça, ce que j'ai derrière moi, ça coûte 30 balles. Ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de pliure, c'est un fond vert qui est magnifique. Et, euh, et je compte en faire une vidéo, voilà, je compte en faire une vidéo pour le présenter, même si le truc est quand même relativement connu, mais je pense que ça peut être sympa d'en faire une vidéo, et euh, ça peut peut-être vous intéresser, et, euh, et donc voilà, donc clairement, mais c'est juste génial quoi, il est juste se font vert. Bonjour, on me laisse passer, merci, j'ai quand même cru qu'il allait me rentrer dedans, je vais pas vous mentir, en tout cas, euh, en tout cas voilà, on est là, et ça fait plaisir, donc là on a une petite, euh, on a moins de 10 minutes de route, euh, et après on va essayer de prendre de l'autre chemin qui a l'air assez sympa et donc voilà pour les prochains épisodes, le but du jeu on va transporter des albums Metaverse parce qu'on n'a pas encore fait ça euh, faudra faire donc des convois exceptionnels euh, faudra qu'on fasse des convois abonnés mais ça c'est en live on va faire ça et euh, qu'on découvre la suite euh, de l'île d'Akoka en Island et je suis très content euh, bah, de vos retours et euh, j'ai tout dit à MyGoness il est super content, il vous remercie énormément donc, euh, donc voilà ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis... eh, ça fait trop du bien de revoir le, le, le fond vert, les gars. Ça fait trop du bien d'être de nouveau incrusté dans le jeu, quoi. Et pour autant, tu vois, en fait, en, en, en deux mouvements, j'ai plus le fond vert. Et ça, c'est génial. Et c'est ce qu'il me fallait. Je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé avant, mais bon, voilà. C'est très bien comme ça. Alors, on a une petite vue sur... Euh... Donc, sur cette belle voiture devant nous, bien sûr. Et sur ce château devant nous. Là, on arrive justement dans un endroit connu, apparemment. Je ne sais pas c'est quel château. Il me... eh, on avait pas vu ce château justement avec le convoi euh, Avec L7C Fox et My Godness C'est fort possible hein, quand on a fait la route des châteaux là. Je sais plus comment il s'appelle On va l'appeler le, le château euh, d'Ilif euh, Parce que là on est euh... Ouais à côté de Chirac et des Geskov. Bon je sais pas comment euh... Je sais plus comment il s'appelle ce château bon, bah voilà. En tout cas n'hésitez pas à lui donner un nom hein. <rire> On va passer par le pont On va ouvrir la fenêtre et on va klaxonner Je pense que j'ai un klaxon tout pourri C'est la déception totale Totale Voilà ça fait plaisir Ça fait plaisir ça fait plaisir Alors c'est pas la route la plus mouvementée visiblement Mais euh... au moins c'est une nouvelle départementale C'est pas une nationale Ouh là, la petite cascade d'eau là magnifique Sympathique tout ça Ça m'étonne quand même que la voiture devant là La verte Déjà très euh, couleur moche Ça ne va pas du tout avec la voiture Ça m'étonne qu'elle colle pas au cul les autres voitures devant Hein Vous trouvez pas ça bizarre Moi je trouve ça bizarre enfin, Du coup c'est moi qui la colle Attention tout de même Ce serait vraiment dommage de lui rentrer dedans J'ai pas l'argent là hein. J'ai pas l'argent pour lui réparer ça Ah Il met pas de clignotant. Hein. Bah ça c'est... En général les gens là ils mettent pas les clignotants hein. Qu'avons-nous là Hiroshi Aruyama ah il me semble que c'est la route euh, Le clin d'oeil au japonais là si je dis pas de bêtises Un gars qui fait du Eurotruck mais un japonais c'est rigolo Oui donc on est bel et bien passé par là Avec le convoi abonné euh, Avec le convoi L7C Fox et euh, my goodness euh, Bah je vais devoir rester le camion hein, en, tout, euh, en, en, en, en tout réalisme Je vais devoir rester ici Bon comme ça on peut un petit peu admirer la vue C'est pas mal pourquoi il double pas lui derrière Si j'avais su après on vient de dire que les camions c'est des connards Et pourquoi ils ne pas Allez on y va on a de la patate Oh je me suis peut-être un peu enflammé oh, lolololo, Ça le fait ça le fait ça le fait Il veut pas passer la vitesse hein. Oh l'enculé Mais frère mes frères, on dirait un. Je vais noter sa plaque. AE772VY57! Il est immatriculé 57! Moi je dirais rien. Je ferai pas de blague. Je ferai pas de blague. Je ferai pas de blague. Promis, je fais pas de blague. Eh, ma moto elle est immatriculée 57 si jamais. Hein. Donc, euh, hein, qu'on me dise pas que, que je. Hein pas de bêtises. Je retire tout ce que j'allais dire. Bon! Évidemment. Voilà, évidemment, il fallait bien qu'une âme charitable me laisse passer. Merci. C'est adorable. Alors, on arrive sur Egeskoff. C'est lui Ceci est de l'art moderne. <rire> oh, attendez. Alors, j'ai même pas capté. J'avais même pas capté la pub. Ça y est, on va faire croire que j'ai fait semblant. Les gens, ils vont croire que j'ai simulé. C'est trop stylé Mais je suis partout Je suis absolument partout Merci C'est incroyable Oh, comment je dois faire trop chier, euh, ceux qui roulent sur, My Go, sur, euh, sur Grand Utopia, là Ils voyaient MColo partout. Ah, incroyable Ah là là, incroyable, incroyable, incroyable. On fait des petits screenshots, je pense que ça finira peut-être sur Instagram ou quelque chose comme ça. On verra peut-être sur, euh, sur OnlyFans, hein. on, on verra. Euh, bonjour Oh, j'adore, voilà, les villes comme ça où tu passes, là. Paf, le Dodan Hop! Voilà! Oui, oui, il y a une petite route là comme ça. Les gars, j'ai pris des routes comme ça en off euh, l'autre jour. Je me suis dit, waouh, en vidéo, ça, vous allez trop rigoler. Mais je suis jamais allé là. Ça ressemble beaucoup à. Enfin, après, je m'y connais pas, mais ça fait pas penser un peu à quelque chose de, des pays de l'Est. Bon, après, Eggscove, je pense que. Il y a une petite consonance quand même. Mais on dirait vraiment euh, un peu les pays de l'Est, non Je dis pas de bêtises Oh, c'est vraiment stylé, quoi. Euh, je ne comprends rien. Ah, d'accord, c'est une voie de bus ici. Ok. Là, je me concentre, hein. Oh, wow, la bagnole Magnifique Magnifique Je m'en sors pas mal en vrai hein Alors là je vais juste aller tout droit du coup pour le point d'interrogation Ah c'est Sandra ça je reconnais Très bien Ah c'est un Iveco Bon c'est bien euh, Où c'est que je peux faire demi-tour et eh bien, je vais faire demi-tour euh, dans l'Iveco. Hein. Bonjour, je suis un DAF. Je viens vous rendre visite. J'ai un problème avec mon camion. <rire> Hop Voilà, et en plus, je vous bouffe l'herbe. J'espère que ça vous dérange pas. Oh putain, la bagnole. Allez. Bonne journée, hein. Non, mais frère, c'est une blague! Il m'a rentré dedans! J'étais engagé! Avec, avec avec ta coccinelle C'est quoi de ça? La team Zephyr. Plus qu'un métier, une passion. C'est la première fois que je vais ici dire. Eh ben, salut à toi, Zephyr. Euh... Manœuvre, manœuvre, bien sûr, bien sûr. Manœuvre, on va montrer à Zephyr qu'on sait faire. Donc là, le petit tutoriel, mes messieurs-dames. Et tout devrait bien se passer Hop Regardez moi ce travail Non Ah c'est dommage C'est dommage Ce manque de concentration totale Ah je suis un peu déçu Vous aussi je pense Ça peut se comprendre Allez bon voilà Là on est aligné, on est aligné là tu vas pas me casser les couilles non plus Enfin on est aligné hein Hop voilà ça c'est fait et on n'est toujours pas passé niveau 2 c'est incroyable Et on est reparti les amis aux couleurs de Grand Utopia on est avec la transport L7C Family ça c'est trop stylé voilà on est à Chirac du coup à l'entrepôt de, de notre ami L7C Fox Et donc comme convenu on va faire cette route là qui a l'air bien sympa pour aller à Egescoff donc voilà on a déjà fait une livraison à Egescoff mais en passant par cette départementale Là on va voir une belle petite route bien sympa je pense et, et puis voilà, let's go tout simplement, ça fait plaisir, on va transporter pour, euh, pour L7C Fox, en tout cas pour la L7C Family, des palettes vides, voilà, 22 tonnes de palettes vides Et bah c'est trop stylé, on retourne chez Transport Zephyr, alors là mon pote, là mon pote on est très très bien Allez, c'est parti sans plus tarder avec ce petit Merco Ce petit Merco qui fait plaisir, le klaxon Voilà, c'est pas trop ça, vivement qu'on puisse s'acheter nos trucs Vivement qu'on puisse se giver de l'XP, surtout <rire> Eh oui, c'est terrible Allez, salut L7C En fait, vous le voyez pas beaucoup sur YouTube en ce moment, c'est normal, il bosse, là C'est pour ça, les gars Il est dans les bureaux, là Il a pas le time, en fait Il a pas le time Là, j'ai vu Miss tout à l'heure, elle était euh, débordée au téléphone Ah non, non, ça y va, hein. Ça y va, ça y va Eh ben, c'est super Du coup, on va faire dans le sens inverse ce qu'on a déjà fait il y a quelques épisodes de cela si on peut appeler ça des épisodes, bien sûr, je rappelle que maintenant, c'est plus vraiment des épisodes, hein, mes vidéos. C'est juste des suites logiques, mais si vous n'avez pas regardé une vidéo, bah, c'est pas bien grave. Euh, et donc, voilà, c'est pas des épisodes... Euh, voilà, c'est pas plus belle la vie, quoi, ce que vous regardez. <rire> c'est plutôt plus beau le m <rire> Non, mais en tout cas, voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, là. Ça fait plaisir. Ça fait trois fois que je le dis, donc je pense qu'on l'a bien compris, quoi. Mais, euh, mais c'est cool. Hop là, tout doucement, tout doucement. J'utilise plus trop le, le ralentisseur parce que ça me prend la tête. Euh, tout simplement parce que j'utilise plus les boutons pour régler l'intensité du ralentisseur. Et donc euh, bah c'est déjà moins réaliste. Donc du coup, j'utilise même plus du tout. C'est pas grave. Alors attendez, là on va éviter de taper le. Ok. Je me suis un peu engagé à la one again, mais c'était bon. Bonjour les chevals On dit des chevaux, on dit pas des chevals Ah oui, vous faites bien de me le dire. <rire> oh bah c'est le week-end, ça va, je pète un câble, des choses qui arrivent. Ça y est, on va arriver sur la partie intéressante de la route, parce que ça là on l'a déjà exploré visiblement euh, bah, dans l'autre sens, en allant justement chez L7C Fox. Et là on va prendre à droite, vous le voyez sur le GPS, et ça va.. Ça va tournicoter quoi, en fait Oh oui oui vous vous en souvenez Le col des méchants Oh la vache Oh ça ça va être quelque chose J'avais zappé que c'était cette route là moi Oh ça va être terrible Ça ça va être terrible Bon j'espère qu'on va croiser personne dans le dans le tunnel Mais ah oui c'est celle là la route Ok ok ok ok ça va être fun Mais elle est, elle est très sympa cela dit Là en termes d'écologie on est au top Après voilà comme dit l'avantage c'est que comme c'est une automatique Et eh ben elle s'adapte euh, Bah c'est le, le plus optimisé quoi Genre là en manuel t'aurais tendance à, à tirer à tirer à tirer à tirer quoi Alors que là en automatique bah c'est C'est optimisé au mieux on va dire Mais bon ça ne vaut pas un camion électrique <rire> Est-ce qu'il y a un contrôle technique pour les euh... Alors là c'est une vraie question que je me pose euh, Parce que je m'y connais pas Est-ce qu'il y a un contrôle technique pour les véhicules électriques Je pense que oui Genre Tesla par exemple, aucun rapport avec les camions hein. Mais Genre Tesla, est-ce que Tesla t'as des contrôles techniques euh, Chez un garage ou... Euh... Enfin chez un garage, comme, euh, voilà, comme n'importe quel contrôle technique en voiture Et bientôt en moto euh, si ça se concrétise Mais ils vont jamais y arriver Bon bref, c'est pas le sujet Mais du coup est-ce qu'il y a un contrôle technique pour les véhicules électriques Parce qu'en fin de compte il y a pas de moteur Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, je pense que oui alors si on me dit par contre le contrôle technique est automatique et que en fait c'est effectué via les mises à jour avec ton avec le smartphone tout ça Non moi je te parle d'un vrai contrôle technique où tu payes euh, Voilà donc Ceux qui savent n'hésitez pas à me, à me dire en commentaire Ah mais bien sûr on était bien passé par là Ouais pendant le convoi aussi là On a fait beaucoup de routes mine de rien à 3 là Enfin à 4 même du coup 498 mètres le col des méchants on vient de l'atteindre et là on redescend absolument tout ce col des méchants mais on va le descendre gentiment <rire> j'arrive oh pardon du coup j'ai réveillé euh, papy mamie là qui, qui dormait dans la maison <rire> bah ouais parce que les gars on rigole on rigole on rigole on rigole mais on est ah non jeudi 10h oh, oui ça va jeudi 10h il s'occupe du jardin c'est bon Let's go Ça va un petit peu vite Mais je transporte des palettes vides Donc ça doit bien bouger Après j'ai bien sanglé hein, derrière De toute façon chez L7C Family c'est eux qui font tout C'est euh, c'est euh, c'est fou hein. <rire> Donc ils font ça bien Ouais c'est on se croirait sur un bateau Et ça tangue Droite gauche gauche droite Incroyable Hop là un petit peu éraflé euh, l'armorque... Euh... Oh c'est que des branches hein. J'espère que ça leur posera pas de problème. Ah oui mais c'est un bâché. Ah oui merde. Bon bah j'ai peut-être un peu arraché. Waouh wow Mais c'est tout mignon, tout sympa par ici dis donc. <rire> J'ai l'habitude. C'est mon métier. <rire> Allez, on est arrivé. Hop. Peser emballé. Ouh. Elle cède ses familles dans la place. Paf. La manœuvre. Oh. Magnifique. J'espère que je vais passer de niveau 2 avec cette mission. Ce serait magnifique. Hop. Là, je vous la fais du premier coup, la manœuvre. Excusez-moi d'être perfectionniste. <rire> et bah ben voilà qui est fait On est même pas niveau 2 Mais ça me rend ouf Bon j'essaierai de nouveau de cheater en off Et on verra pour la prochaine fois si ça a fonctionné ou pas J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis Franchement je passais du bon temps Si vous aussi n'oubliez pas le petit pouce bleu Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures C'était Mkolo Très bon week-end Ciao tout le monde